Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je m'adresse aux futures mamans et aux nouvelles mamans donc je suis là pour vous faire une revue du Lico Dodo de chez Chico c'est la deuxième version qui s'appelle Next To Me Dream parce qu'il y a la Next To Me et puis ils ont sorti la Next To Me Dream petite précision avant d'entamer cette vidéo euh, je ne suis pas payée pour faire de la pub ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas une publicité c'est juste un, une revue d'un un produit que j'ai adoré utiliser euh, pour, mes, pour ma fille euh, j'essaierai aussi de vous faire prochainement euh, une autre revue du Mama Lou 4 Moms euh, C'est des choses que j'ai achetées par moi-même, par choix, et j'ai envie de vous en parler pour vous dire les points positifs, négatifs, etc. Et est-ce que ça vaut le coup de les avoir quand on attend un bébé Donc euh, avant de vous parler de ce produit-là, j'ai envie de vous parler du cododo Donc qu'est-ce que le co-dodo C'est en fait euh, dormir ensemble, <rire> euh, les parents ou la maman avec le bébé. Donc, pour celles qui ne le savent pas, je suis maman de deux filles, Cyrine euh, 4 ans et Nour 9 mois. Avec Cyril j'ai pratiqué le cododo, pas dès la naissance, au début je l'avais mis dans son lit, dans sa chambre puis j'avais trouvé que c'était très fatigant et qu'on avait des, des, des nuits très très difficiles donc surtout qu'elle avait un problème de, de, de reflux gastro-œsophagien donc je me suis dit pourquoi pas la ramener dans notre chambre euh, comme on a un lit king size, je l'ai mis entre nous, entre le papa et moi et euh, franchement, on dormait très très bien, euh, on avait des nuits très paisibles, je pouvais euh, être rassurée, je pouvais l'allaiter, je pouvais la surveiller la nuit, etc. Euh, et ça faisait beaucoup moins de travail, beaucoup moins de fatigue. Donc avec l'arrivée de Nour, j'ai décidé de pratiquer encore une fois le cododo. Euh, avec Cyrine, le cododo ça a duré très très longtemps, vraiment super longtemps. Euh, jusque l'âge on va dire de 2 ans, 2 ans et quelques, même à ces 3 ans, il y avait des nuits où parfois elle voulait venir dormir dans notre chambre donc euh, je, je ne le refusais pas euh, maintenant elle a 4 ans et voilà c'est fini, elle dort dans sa chambre elle préfère justement son lit parce qu'il n'y a plus de place maintenant euh, donc actuellement avec Nour j'ai décidé de pratiquer encore une fois le co-dodo comme je vous ai dit j'aime beaucoup avoir ce contact avec mon enfant euh, le sur, la, surveiller le bébé euh, euh, voilà, être à l'écoute, surtout la nuit, les débuts, les premiers mois, on est, on est stressé, on ne sait pas si le bébé respire, etc. Et faire des va et vient c'est pas vraiment mon truc. Donc euh, j'ai décidé de pratiquer le coup de dos, mais cette fois-ci, j'ai opté pour un lit euh, que je, je mets à côté euh, du lit parental. Et voilà, on garde toujours une, vie, une vue sur euh, le bébé. Donc j'ai beaucoup regardé sur le net, à droite à gauche, il y a plusieurs marques qui existent pour les dix au Puis finalement j'ai opté pour le Next to me Dream de chez Chico, que je trouve absolument magnifique. C'est quelque chose que j'utilisais jusqu'à ce que Nour et ses 6 mois environ, elle ne plus rentrer dedans. Quand elle commençait à se retourner la nuit à droite à gauche, on voyait très bien que c'était devenu trop petit. Euh, donc c'est quelque chose que j'ai utilisé dès la naissance J'ai adoré l'utiliser euh, S'il y a un autre bébé qui vient, qui arrive Ou si je dois le conseiller Donc je le conseille à toutes les futures mamans Qui veulent vraiment faire le cododo euh, Je le conseille à 1000% Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle là Parce qu'en fait il a beaucoup d'options euh, euh, Il est juste incroyable Alors pour les dimensions, je vais commencer avec les dimensions Il mesure euh, 93 cm de long. Euh, vous avez aussi euh, je pense 60 et quelques centimètres de large et pour la hauteur en fait c'est en fonction de votre lit, vous pouvez le régler, ça descend à 66 centimètres et ça remonte jusqu'à 83 centimètres environ si je ne me trompe pas. Donc pour le poids du lit il fait 10 kg euh, et vous pouvez mettre un bébé de 0 à 6 mois environ. Quand le bébé commence euh, soit à se mettre assez, euh, qui se tient ici il commence à, à monter parce que parfois le bébé il tient ici, il, on a peur du risque de chute. Et euh, sinon aussi quand bébé n'arrive plus à se retourner à droite à gauche parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc euh, je vais commencer avec la première fonctionnalité qui est le fait que vous pouvez l'adapter euh, à la hauteur de votre lit. Je vous montre ça tout de suite. Donc vous voyez, vous avez ici, vous tirez et vous pouvez le descendre. Puis vous pouvez aussi comme ça et hop, le remonter. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez monter et descendre les deux côtés séparément. Du coup, si vous avez votre enfant qui est par exemple qui a le nez pris, qui a une bronchiolite, qui est malade, et, ou surtout s'il a un reflux, donc pas besoin d'utiliser un plan incliné, vous n'avez qu'à incliner ce, ce lit. Donc vous montez un côté, vous le réglez à un certain chiffre, ça dépend de votre lit. Par exemple, vous mettez ce côté-là au chiffre 7, et là-bas, de l'autre côté, vous le descendez sur le 5. Et vous avez un lit et vous avez un lit qui est incliné. Vous pouvez le régler comme vous voulez. Donc vous voyez ici, euh, je l'ai incliné pour vous montrer comment ça fonctionne et vous le faites vraiment un clin La deuxième fonctionnalité que j'aime énormément euh, dans ce lit, c'est le fait euh, que ça soit rabattable. Donc, vous, vous juste vous clipsez ce, ce petit bouton-là et avec une seule main, vous pouvez rabattre euh, ce côté-là et garder une vue sur, sur bébé. Donc voilà, quand le bébé est très petit, il ne se retourne pas, euh, vous pouvez le laisser comme ça, à côté de votre lit. Euh, vous pouvez le caresser... Euh, lui mettre sa tétine dans la bouche si, si votre bébé il met une tétine, euh, donc euh, voilà, je trouve ça vraiment super pratique. Troisième option, euh, vous pouvez euh, le transformer aussi en balancelle, c'est-à-dire vous, vous remontez carrément les roues et vous l'utilisez comme balancelle et vous balancez bébé. Ça, c'est, je vous avoue, que c'est une, une fonction que j'ai pas beaucoup utilisée, euh, nous n'avons pas besoin d'être bercé. Donc le lit vient avec des roues, comme vous pouvez le voir, des roues et des freins. Donc vous remontez les freins, vous pouvez bouger le lit. Euh, maintenant si vous descendez comme ça, donc le lit il est bloqué. Pour plus de sécurité, vous pouvez l'attacher avec des sangles au lit parental. Les sangles viennent avec, mais moi pour le moment je ne les ai pas parce que je ne les ai pas utilisées. Euh, parce que je préférais aussi bouger le lit, ça, ça me permettait de, de bouger le lit quand je, quand je voulais faire le ménage ou pour le transporter dans une autre chambre et ça, ça se transporte très facilement, ça passe très bien euh, par les portes des chambres sans aucun problème après euh, vous avez aussi la possibilité de rabattre ses, euh, les pieds comme ça si vous avez euh, un lit en, en box, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire rentrer les, les, les pieds du. Euh, vous pouvez pas faire rentrer les roues du lit sous votre lit, donc vous n'avez qu'à rabattre de cette manière. Et puis euh, ça ne va pas gêner. voilà. Comme ça, ça ne va pas être bloqué par votre lit s'il est en forme de box. Voilà. Ça, c'est une option qui est vraiment extraordinaire. Ils ont limite à tout. Ce qui vient aussi, c'est que vous pouvez carrément enlever la housse pour la laver, donc c'est lavable. Et euh, vous, vous avez aussi ici une sorte de filet pour l'aération du lit, soit de ce côté-là ou de l'autre côté également. Et puis, concernant le matelas, qui est vraiment quelque chose de très important, je trouve le matelas hyper, hyper confortable, pas du tout fin, très épais. Ça n'a rien à voir avec les lits parapluies, parce que je me rappelle que j'en avais un ben, il y a très longtemps. Euh, avec Sirène quand je partais en voyage par exemple je prenais un lit parapluie mais je vous avoue que le matelas n'était pas très épais celui-là franchement il est super épais très très confortable euh, rien à dire il existe en plusieurs couleurs euh, j'ai choisi cette couleur là parce que c'était la moins chère sur le site donc euh, je m'en fous que ce soit du rose ou du bleu peu importe l'essentiel c'est le plus important pour moi c'est pas le, la couleur ou le design c'est plutôt le confort euh, et puis, euh, question, euh, question transport, donc euh, je me rappelle quand je suis partie l'été euh, chez ma belle-mère pour une semaine, je l'ai démonté en un clin d'œil et je l'ai pris avec moi euh, pour cette semaine-là et je trouve que c'est un point très très fort car vous pouvez le transporter facilement dans votre boîte. Côté prix, je trouve que son prix euh, est plutôt accessible. Euh... Vous pouvez aussi euh, avoir, euh, je sais pas, du cashback, je crois, sur le site de Chico, de temps en temps. Euh, vous pouvez avoir des promotions, vous pouvez aussi acheter en tweed Hand. Ça existe sur les sites de seconde main, parce que voilà, les parents vont le garder 6 mois et après, hop, euh, ils s'en débarrassent. Donc, optez plus. Euh, moi, je l'ai acheté tout neuf sur un site et ça m'a coûté dans les environs de euh, 160 euros, si je me rappelle très bien. Et c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Euh, je vous le recommande à 1000% voilà je crois que j'ai fait le tour de tous les points positifs euh, du lit très sincèrement je ne vois pas de points négatifs si c'était à refaire je réutiliserai le Chico Next to me Dream sans aucune hésitation donc voilà euh, j'espère que la revue d'aujourd'hui vous aura plu euh, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt dans une nouvelle revue